Hey Ce soir je vous prends en pacing mais pas très longtemps puisqu'on va faire une ouverture Ceux qui me suivent sur Instagram sont déjà au courant mais je me suis procuré il n'y a pas très longtemps ce joli coffret de cartes postales Disney Ça va de la petite sirène à la reine des neiges Et bah comme son nom l'indique, c'est un lot Il y a une centaine de cartes postales Disney à découvrir C'est une vidéo qui est très souvent faite par les youtubeurs Disney ou autres Je conçois, mais honnêtement je me suis dit Est-ce qu'on s'en lasse La réponse est non Qu'on va faire l'ouverture ensemble, on va s'extasier ensemble Et puis je pense que je mettrai mes petites préférées de côté Puis on fera des petits votes après Bon je suis désolée mais je vais devoir tenir le téléphone à la main, j'ai absolument aucun support pour vous poser quelque part dans cette position et j'ai essayé d'autres angles comme ça ou comme ça mais ça va pas, du coup j'espère que ça va pas être trop chiant pour vous le fait que ça bouge un peu ou que ce soit pas hyper cadré, je vais vraiment faire de mon mieux. C'est parti, on commence, toi tu m'agaces, dégage. Nya, nya, nya, nya. Bon on commence bah, avec la petite Irène de mémoire c'est par ordre. Donc ça c'est le moment dessous l'océan où qu'elle disparaît durant la chanson parce que elle en a rien à foutre. Prototype d'Ariel. prototype, ce n'est pas le mot mais c'est pas grave, vous m'avez comprise. J'aime assez bien celle-là, les couleurs, le fait qu'elle lise. Je vais vous mettre là. Là, je mettrai les cartes que j'aime bien, enfin je les aime toutes et je mettrai mes préférées en dessous. Un vieux Sébastien tout croulant. <rire> Ils ont bien fait de de ne pas valider cette version. Hein. Mais le dessin en soi est très sympa. Ah, Celui-là, il est beau. C'est celui sur la, de la boîte. On ne peut pas nier qu'il est très très beau. Et j'hésite à le mettre de côté. Bon, allez. Je l'aime beaucoup. Un petit storyboard de Reka. C'est un concept d'Ariel, ça. C'est intéressant. On dirait un peu Tamatoa, du coup, le crabe, là. Il est beau celui-là. Oh là, là c'est trop trop beau, j'adore. Pardon, je vais m'extasier comme une enfant, mais faut pas m'en vouloir. Hein. Oh, il est trop kiki, polochon. Le j'adore les dessins storyboard comme ça, les petits crayonnés euh, croquis, je suis giga fan. Franchement. Oh, j'avais pas vu derrière. Sympa, sympa, sympa. Oh. <rire> Elle me fait penser au, au Sacré Sorcière de Pénélope Bagieux. Tout en élégance. Oh Mais celui-là il est magnifique Alors là c'est un gros coup de cœur. Déjà toute cette eau, toute cette verdure Je veux vivre là tout simplement En plus le château d'Eric C'est mon château Disney préféré je pense Donc euh, voilà Tu me mets ce château là sur l'île de Vaiana Ou même là ça me va aussi clairement C'est mon endroit de rêve Franchement je... je suis amoureuse de ce château Petite capture d'écran du film Du coup J'aime beaucoup l'introduction le... de la belle et de la bête, je la trouve très chouette. Et le vitrail, enfin c'est absolument magnifique ce qu'ils ont fait. Oh, le château, j'adore les plans de château, les plans de paysages comme ça, genre c'est ma passion. <rire> ah, j'adore, j'adore, j'adore. Bon, allez, viens dans mes coups de cœur, parce que je peux pas résister aux plans de paysage comme ça. La bête, la bête, la bête, que dire, c'est la bête quoi. <rire> oh, mais j'aime trop, elle est trop chou comme ça. Oh. Ça change par contre l'ambiance. Ça fait vraiment fille, euh, fille de noble. Alors que c'est pas du tout le cas. Qu'est-ce qui marque Étude préliminaire, web. Ouais, bon. oh, pastel, comment oh, C'est impressionnant. Oh, j'adore. C'est trop mignon. Par contre, elle fait un peu pin-up hein, comme ça, Belle. Je ne sais pas ce, ce que vous en pensez, mais on dirait un peu les nanas qui sont fans de Gaston dans La Belle et la Bête, tu vois. <rire> Je préfère la version qu'on a eue à la fin, même si elle est très jolie. C'est intéressant, c'est quelque chose, oui, voilà. Je sais pas quoi dire de plus. <rire> Vraiment un travail impressionnant. Hein. Les artistes Disney m'impressionneront toujours. Enfin, les artistes tout court, j'ai envie de dire. Alors, la bête en rafiki, franchement. Nope <rire> Mais arrêtez de faire des plans de paysage. Après je craque, non mais j'adore. J'avoue que cette salle de bain est absolument magnifique. J'aimerais beaucoup visiter ce château. En plus les couleurs, c'est le bleu et l'or. Je trouve que ça se marie trop bien. C'est vraiment vraiment. Jamais pas en coup de cœur parce que La Belle et la Bête n'est pas un de mes Disney préférés, mais ça reste une très belle carte. C'est impressionnant. Après je trouve que ça fait vraiment beaucoup trop chargé en termes de couleurs et de d'écors etc. Donc je comprends qu'ils aient pas validé. Ça aurait fait trop. Je pense, mais en soi l'image est très jolie. La caverne aux merveilles. Oh, mais elle me terrorisait quand j'étais petite. Je sais pas vous, mais moi, le début d'Aladin, euh, tu vois, je t'étais pas rassurée. Hein. Je serrais un petit coussin contre moi quand même. Le château d'Agraba. Ah oh, non, mais c'est trop beau. J'adore. Les couleurs de cette carte sont incroyables. Et pff, bon, allez, je la mets en coup de cœur. Voilà. Et ils me prennent par les sentiments, j'y peux rien. Magnifique carte de la caverne aux merveilles, ça donne trop envie, franchement, si j'avais tout ça, ah bah ben on serait tous contents. Hein. Il a une tête assez particulière, je dois dire, quoiqu'il est quand même assez semblable au résultat final, finalement. Mais ouais, voilà quoi. Le génie, mon meilleur ami, oh il est génial, elle est trop mignonne cette carte. J'ai envie de la mettre en coup de cœur, en plus elle est toute bleue. Ouais, allez, viens. <rire> Ouh, la belle Jasmine, quelle est jolie! Ah, une capture d'écran. Trop sympa. Quoique non, c'est pas une capture d'écran, c'est une peinture. C'est quoi Crayon de, de couleur et feutre. Wouh La vache Ils sont vraiment forts. Hein. Ouh, c'est les jardins de Jasmine, ça, non On dirait un peu l'intérieur du palais. En plus, c'est fait à l'encre de Chine, mais c'est impressionnant. Alors, la mets pas en coup de cœur parce que c'est pas très identifiable, on va dire. Hein. Si tu sais pas que c'est Aladdin, tu sais pas quoi. Mais vraiment très jolie carte. Oh, mais j'adore. Oh, mon Dieu. Ils sont trop kiki. Oh non, mais... Elle me fait penser comme ça, Jasmine, à un vieux, une vieille version de... Je sais pas si c'était Pocahontas ou un truc qui était pas du tout du studio Disney. Enfin bref, j'essaierai de vous trouver en photo, mais voilà. Ouais, non, allez, je la mets pas en coup de cœur. Je sais, je suis dure. Ouh. Waouh. Ah, celle-là aussi, elle est assez incroyable. Bon, allez, je la mets en coup de cœur, on va être gentil. Non, mais celle-là, en fait, j'hésite. Je l'aime beaucoup. Bon, allez, je la mets en coup de cœur, ça suffit. <rire> Le début du roi lion. Oh. Magnifique, magnifique. Ce n'aimais pas en coup de cœur, mais j'aime vraiment beaucoup. Oh, ils sont trop chauds. Oh là là. C'est trop adorable. Elle est vraiment très chouette, allez, je la mets en coup de cœur. <rire> Très sympa également Elle me rend un peu triste celle-là Je sais pas pourquoi Parce que Simba il a une tête tout effrayée et Mufasa il a une tête un peu flippante Je sais pas Du coup ça me fait penser au moment où il meurt pour le protéger Enfin, Non j'aime pas beaucoup Ah le beau Rafiki Sexy baby Très jolie carte Timon, Timon, Timon <rire> Sympa, sympa ah, Timon et Pumba, les deux meilleurs copains, les deux meilleurs copains, les Troyennes. Très chouette, comme je vous l'ai dit, j'adore les dessins croquis, un peu comme ça. Scar, Scar, Scar. waouh, j'aime beaucoup le dessin aussi, est incroyable. Je veux dire ça à chaque carte, hein. c'est pas original, je suis désolée. Oh, ça c'est quoi C'est Rafiki, je voyais pas très bien. Waouh, j'aime bien, j'aime bien, j'hésite à la mettre en couture. Ou non je la mets pas, je la trouve un petit peu sombre Mais voilà, très très belle Ah, Mulan, Mulan <rire> Petite image du film Essayage du kimono Ça s'est fait quoi à l'aquarelle Ouais, bien joué La tête de Mulan est assez priceless J'adore ce paysage Je regrette que ce soit en noir et blanc Même si c'est très joli Du coup j'avais pas un coup de cœur pour ça mais vraiment trop trop beau, j'adore ce moment du film La maison et le jardin de Mulan, très joli oh très très fort ce moment c'est un très beau moment du film celle là elle est puissante les gars, je la mets direct en coup de cœur. c'est obligé sympa, dis donc on dirait Shang la limite, c'est censé être Mulan mais euh, ouais je suis en ça fait bizarre du coup je sais pas ah, la tête. C'est quoi ça Énorme. Oh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Trop sympa. Ah, j'ai envie de les mettre en coup de cœur celle là aussi. Les crayonnés, les crayonnés, les crayonnés. Bon bah, c'est un coup de cœur hein, je suis désolée mais pareil, très très fort comme image. Oh, Tiana, Tiana, Tiana, Tiana. C'est dommage qu'il n'y a pas euh, Hercule, la planète au trésor, frère des ours, Tarzan. Ah, il n'y a que des Disney trop populaires limite, mais bon, on ne peut pas tout avoir, j'imagine. Un jour, peut-être qu'ils feront un coffret pour les Disney oubliés, ce serait si bien. Très très chouette, très très chouette, voilà. Tiana, de toute façon, c'est une des meilleures princesses, je la kiffe. Oh, elle est trop sympa cette image. J'hésite à la mettre en coup de cœur, je vais peut-être attendre de voir les autres. Ouais, je vais attendre de voir les autres. Oh, celle-là, j'adore. Elle est trop, trop belle. Petite vue de paysage et tout. Ça met trop dans l'ambiance, en fait. Je vais la mettre en coup de cœur, celle-là. Oh <coughs> Désolée, je suis encore un peu malade. Oh. Non, mais la beauté, elle est incroyable. Allez, hop, ça dans les coups de cœur. <rire> Très chouette. Oh les Lucioles, c'est génial la famille Doré. J'aime bien les, les couleurs. Elles ressortent super bien là le jaune et le roux. Trop trop beau. Oh là là, Mademoiselle Tiana, on ne rigole pas ici. Elle est trop trop trop belle. J'adore. Mama audi je trouve tellement génial moi franchement j'adore sa chanson en plus. Trop trop cool. Oh, ah oui, mais non, il ne faut pas faire ça. Qu'est-ce qu'elle est belle alors Pourtant, c'est loin d'être un de mes couples Disney préférés, a une avine mais franchement, je m'incline, la carte est trop, trop, trop belle. Coup de cœur. Oh, mais celle-là aussi, elle est trop belle. Il faut arrêter, les amis Oh là là, mais avec Louis en haut à gauche, c'est génial. C'est avec quoi ça Peinture numérique Réponse. Oh. Ah là, ils me prennent par les sentiments. Vraiment, vraiment, très, très jolie. Je ne mets pas un coup de cœur parce que c'est une capture de film seulement, mais... Qu'est-ce que c'est beau ce moment Qu'est-ce que c'est beau Oh, ça tourne J'adore, j'adore, j'adore, j'adore. Bon, allez, j'aime un coup de cœur pour la peine. Oh, elle est trop, trop, trop belle, celle-là. J'aime énormément... Ouais, elle manque peut-être un petit peu de couleur, mais vraiment trop jolie. Oh Très, très belle scène-là également. Et ça, c'est concepteur que je connais déjà et que j'adore. C'est un de mes trucs préférés de réponse donc jamais direct dans mes coups de cœur, même si c'est pour le coup, elle est sombre, c'est vrai, mais je trouve ça tellement beau. Beau gosse, le Flynn Rider. Il a des petits airs de Christophe, la limite. Mmh. Ah, il est limite presque plus beau comme ça que dans le film, finalement. Oh, j'adore. J'aime bien en bleu aussi, comme ça, sa robe. Je trouve que ça lui va super bien. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Celle-là est très très chouette également. J'aime bien le côté un peu réponse en lideuse. Oh là là là là. Oh là là là là là là. là. Mon Dieu. Qu'elle est belle. Bon, c'est un peu chelou juste le, le, la, la silhouette là. C'est spécial. C'est censé être Maximus ou pas J'ai du mal à comprendre mais... Mais, euh, mais la carte est trop belle, à est coup de cœur. Ça suffit. Oh c'est trop mignon, j'adore Vraiment trop sympa Oh il y a Ralph Oh ça fait plaisir tiens Il y a au moins un Disney oublié Trop trop trop chouette <rire> Très drôle, c'est censé être Ralph ça là Mon dieu <rire> Trop drôle, j'adore J'hésite à la mettre en coup de cœur, Elle est quand même assez chouette hein J'aime bien le côté un petit peu pixelisé et Vintage Si j'hésite trop je ne mets pas c'est un coup de cœur, normalement, tu n'hésites pas. Très sympa. Philippe, Philippe, n'importe quoi. Félix. Très, très chouette également. Euh, on reconnaît pas de suite les mondes de Ralph, mais c'est sympa comme concept. Peinture numérique. Ah, trop bien. C'est Caloum Kalou ou Kaloun, je sais plus. Enfin bref, je l'adore, elle déchire. Très sympa, le crayonné. Je mets pas un coup de cœur, mais voilà, voilà. J'adore. Ça fait très Disney ça, on dirait It's a small world C'est trop, trop kiki Oh Vanellope crayonné. Mais qu'est-ce qu'elle est chou Je ne suis pas une grande fan de Vanellope Mais euh, voilà, elle est très mignonne Et euh... ah, j'ai envie de les mettre en coup de coeur Franchement j'adore les croquis J'adore les croquis, voilà, c'est tout <rire> Pareil, elle est vraiment trop mignonne Mais je préfère la précédente Quoique j'aime beaucoup les deux Oh, qu'est-ce qu'ils sont chou. Trop trop mignon. Le petit Olaf, donc on arrive sur la fin avec la Reine des Neiges, ça y est. Oh mon dieu, quelles sont choupettes. J'adore. On les reconnaît absolument pas. C'est génial de voir comment ça peut évoluer, quoi. On dirait plus Aurore et Blanche-Neige. Hein. Un paysage, non Ouais, non, c'est très beau, mais ils mourront pas. C'est trop hivernal pour moi, là. Tu dirais qu'en la regardant, j'ai froid. Les trolls, les trolls, les trolls. <rire> ah, c'est Anna. On dirait une espèce de poupée, on dirait un mix avec la bergère de Toy Story, on sait pas trop. Ouais, je suis pas grande fan de cette version d'Anna, j'avoue. Mais le dessin lui-même, j'adore, ça me fait penser au vieux Disney des années 50-40. Hawken, le best, franchement sous côté ce personnage <rire> il est génial Oh Christophe tu l'air tout enfantin il est trop kiki ah, il ressemble un peu à celui du film quand même un petit peu on reconnaît un petit Sven qui suit derrière il est vraiment trop trop trop chouette trop trop bien avec le fond et tout j'adore un petit Olaf Ouh là, là là là là ouh elle est belle. Alors là, je suis vraiment ultra fan. J'adore le côté un peu dark. J'adore les, les détails là. Et Elsa. Oh, qui ressemble beaucoup plus à Aurore comme ça, mais avec les habits d'Anna. Mais oh, c'est fantastique. Je suis giga fan. Coup de cœur. Oh, les nouveaux héros. C'est trop bien. Bah ils les ont. Ils ont pas mis dans l'ordre. Hein. Bon, c'est pas grave, on s'en fout, hein, mais. Quoique non, les nouveaux héros, c'est 2015, non 2014 Bah donc il est sorti après la Reine des Neiges. Ce qui veut dire que sur le coffret, ils auraient dû mettre jusqu'au nouveau héros et pas que jusqu'à la Reine des Neiges. Enfin bref, c'était un détail trop sympa. Oh. Cette image est trop mignonne, mais je trouve P Max un peu effrayant comme ça, je vous avoue. <rire> mais c'est trop beau. Oh là là mais ça ne va pas du tout, ça. Il faut pas faire de jolies cartes comme ça. Oh Ceci est un très gros coup de cœur. Tout de suite. Non, mais c'est pas gentil de jouer avec nos émotions comme ça. Ils sont méchants chez Disney. Vraiment, je, je boude. Oh Elle est trop chouette, celle-là. C'est chez Fred, non C'est ça Ouais. Ultra cool. Ouh là là là là là là. là. Alors, celle-là... Gros coup de cœur, j'adore les couleurs, c'est vraiment dans l'action, on les voit tous. Pff, non mais, de la grosse bombe. Ultra sympa, j'adore euh, qu'il fait qu'il soit aligné comme ça. Enfin, j'aime trop cette image, vraiment j'explique pas pourquoi, mais vraiment j'adore. Super sympathique elle aussi, j'aime beaucoup. Trop sympa. On va arriver sur la fin, ouais, c'est la dernière et le câlin Hiro et Baymax. Comment dire Je je ne peux résister face à cela. Allez, hop, coup de cœur. <rire> et voilà, on a tout vu. Du coup, j'ai remis dans leur boîte toutes les autres cartes et je vais faire un petit pêle-mêle avec toutes celles que j'ai gardées. Du coup. Et voilà ce que ça donne, je suis désolée, j'ai absolument pas assez de place pour toutes les étaler correctement. Du coup je vais vous faire un, un petit parcours comme ça récapitulatif. Du coup n'hésitez pas à me dire dans le lot quels sont vos préférés ou quel est vraiment votre préférée. Peut-être que c'était une que j'ai pas gardée en coup de cœur, mais dans ce cas là n'hésitez pas à me dire c'est laquelle. Mais dans le lot là franchement si vous deviez en gardiez que trois, allez lesquelles vous garderiez Franchement. C'est trop dur de choisir. Moi je pense que je garderai. <rire> je sais pas en vrai, je sais pas. Je pense que j'garderais celle de la reine des neiges, celle des nouveaux héros. Et euh... j'hésite entre celle-là, la princesse et la grenouille. Ou le château d'Ariel et, et Deric. Mais c'est trop trop dur de choisir. Ah, il y a celle de réponse aussi, mais oui. Celle-là, là. là. Oh. Bon, je veux pas choisir. Moi, je garde tout. Tant pis. J'espère que la vidéo vous a plu. Et peut-être qu'on se retrouve bientôt pour un nouveau coffret. Parce que j'ai vraiment dans le goal de tous me les acheter, ceux qui existent. Donc, je vais tenter de faire ça incessamment sous peu. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. J'ai hâte de vous retrouver dans les commentaires pour discuter. En attendant, pourquoi pas, sur mes réseaux sociaux. Allez, à la prochaine